Bonjour, comment allez-vous Je m'appelle John, je suis urologue depuis plus de 25 ans et je vois des centaines de patients dans mon cabinet chaque mois. Les raisons pour lesquelles 90% de ces patients viennent dans mon cabinet sont toujours les mêmes. La frustration de ne pas pouvoir maintenir une érection pendant plus de deux minutes, la peur que leur femme les change pour un autre homme, de ne pas pouvoir la satisfaire sexuellement et la douleur insupportable qu'ils ressentent chaque fois qu'ils urinent. Parmi les nombreux autres symptômes désagréables qui affectent ces hommes qui souffrent d'une maladie qui touche près de 30% des Européens, la prostatite, ou inflammation de la prostatite ou inflammation de la prostate, sans traitement approprié, les symptômes deviendront de plus en plus graves, chaque visite aux toilettes deviendra insupportable et le sexe disparaîtra de votre vie en vieillissant. Les conséquences s'aggravent, entraînant l'infertilité, l'impuissance, le cancer de la prostate et même la mort. C'est pourquoi il est extrêmement. Il existe plusieurs options de traitement de la prostate, certaines sont sûres alors que d'autres n'offrent aucune sécurité, certaines sont extrêmement efficaces alors que d'autres peuvent même aggraver le problème. Cependant, le médicament que je recommande à mes patients est un traitement sûr et le plus efficace du marché, Revitaprost. Revitaprost est la solution sûre pour un problème délicat comme la prostatite. Revitaprost est composé d'ingrédients naturels, il ne provoque donc aucun effet secondaire. Dès les premières semaines de traitement, vous commencerez à avoir des érections plus fortes et plus durables qui vous permettront d'avoir des heures interminables de sexe satisfaisant. Votre femme ne pensera jamais à vous quitter pour un autre homme, elle vous suppliera sans cesse de faire l'amour. L'efficacité de Revitaprost a été prouvée et testée par des milliers d'hommes dans le monde entier et a été soulignée par de nombreux médecins et experts comme le nouveau remède contre la prostatie. Mais soyez très prudent. La forte demande pour ce produit a conduit à l'apparition de nombreuses contrefaçons mais le Revitaprost original n'est vendu que sur son site officiel. Non seulement les produits de contrefaçon ne fonctionnent pas, mais ils vous font perdre de l'argent et peuvent également mettre votre santé en danger. Pour vous aider, j'ai mis le lien du site officiel dans la description de cette vidéo, afin que vous puissiez être sûr de recevoir le produit original. En cliquant sur le lien figurant dans la description, vous serez redirigé vers le site officiel et vous pourrez passer. Il suffit de remplir les champs avec votre nom et votre numéro de téléphone et d'attendre l'appel d'un représentant qui décidera avec vous de la quantité à commander et le produit arrivera chez vous en quelques jours. Dès que vous vous inscrirez avec votre email, vous recevrez un code promotionnel qui vous donnera droit à un paquet gratuit qui accompagnera votre compte. Si vous n'êtes toujours pas sûr d'acheter Revita Revitaprost et que vous avez des questions, veuillez contacter nos représentants qui seront prêts à vous aider. Notre équipe de support technique sera à votre disposition. Mais vous devez être rapide, des milliers de personnes dans le monde entier découvrent les avantages étonnants de Revitaprost et commandent jusqu'à 6 unités ou plus à la fois. Pour maintenir la qualité du produit, seules 1500 unités sont produites chaque année, ce qui signifie que la demande peut rapidement dépasser l'offre. Vous devez donc vous rendre rapidement sur le site web et acheter votre Revitaprost, avant que les unités ne soient épuisées. RevitaProst va changer votre vie.